Euh, challenge accepté. Donc, euh, <rire> si <rire> si arrives à faire monter le volume de ta voix, c'est qu'on qu se marre vraiment bien. Si je ne le fais pas, c'est que j'ai raté mon truc. C'est génial. Après, après c'est aussi que je contrôle parce que j'ai le gamin qui, va, qui, va, qui, qui est parti au lit. Qui... Voilà. Tout d'abord, excuse-moi pour le petit retard. Et, euh, et encore merci de m'inviter. Me, de, de Un retard de 12 minutes, c'est scandaleux. Ouais. ouais, je suis désolé, pardon. On voit tout de suite le niveau de professionnalisme euh, du mec, quoi. Tu vois. On peut pas <rire> lui faire confiance. On peut pas. On peut pas. Il ne faut pas croire les artistes. C'est mal. Comment Mais... tu vas, Sam, sinon Bah, écoute, euh, moi ça va, ça va, ça va très bien. Hein, tu sais, je. Ouais. Et euh, bah écoute, c'est moi qui te remercie euh, d'avoir accepté l'invitation. En tout cas, ça. Mais ça me non, c'est euh... toi, merci. Oh. <rire> ça va faire une battle de merci, ça commence bien. C'est ça. J'ai mis, mis une petite chemise quand même, j'ai essayé de faire un peu, tu vois. Et t'as vu, j'ai sorti la veste. Hein ouais. <rire> j'ai pas osé, mais ouais, j'aurais dû. Je suis pas Clément Fraise non plus, je vais pas aimer, <rire> tu vois. <rire> chers intellos, chers intellotes, bienvenue dans ce nouvel épisode, épisode de Mister Who avec un invité très spécial aujourd'hui, le premier invité qui n'est pas spécialement un grand représentant du scepticisme francophone, puisque ça fait très longtemps que j'avais envie d'ouvrir ce format aux gens qui ont partie lié de près ou de loin avec le scepticisme, voire même, pourquoi pas, la croyance, on verra plus tard. Et donc, quoi de mieux que d'ouvrir le bal avec mon nouvel ami d'Internet Aurélien porte que euh, tout le monde connaît parce qu'il a fait un peu de figuration dans une toute petite série qui a eu un, un peu de succès il y a, il y a une dizaine d'années, je ne sais plus, euh, comment ça s'appelait euh... euh, attends, alors, attends, laquelle tu parles euh... Si, le truc, là. Ouais, si, euh... Euh, ça Game of... Non, non, c'est pas celle-là, c'est... Non, euh... c'est pas celle-là. Ah parce que j'ai je, je fait un petit machin aussi de danse pour ça. Euh, non, Game of. Ouais, attends. Si, Pardon, je, je, je, je n'ai sais plus toute ma tête. Hein. C'est pas <rire> celle avec euh, le, le, le mec qui a une épée et il, il s'appelle Kaamelott, c'est ça Voilà, c'est ouais, ça. Et alors Camelot, ouais, alors Kaamelott, il ça. doit gagner. Non, euh, euh, je sais non pas quoi. Et, oui, c'est aussi enfin, oh, compliqué. Voilà. Ouais, je ne sais plus. Bah bon, voilà, après, respect voilà, pour les auteurs, c'est toujours bien de, de, de se lancer. Hein. C'est ce est ça, c'est ça. <rire> non, la, euh, donner la chance aux, aux petits jeunes, comme ça, ouais. c'est toujours. Hein. Donc, euh, bon, alors bien sûr, quand même, pour les, pour les deux du fond qui, euh, qui ont encore un doute, parce qu'il y en a toujours, hein, euh, <rire> tu, tu joues euh, Gauvin dans Kaamelott depuis, euh, depuis quelle saison tu es déjà en saison 1, je crois, non D D Dès la saison 1, je suis là. Dès la ouais. saison 1, hein, ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Et tu es dans le film, là, récemment, etc. Donc, euh... Ouais. Mais euh, finalement, c'est pas, euh... enfin les gens te connaissent pour ça, mais c'est pas oui. ça ta vie, c'est, euh... toi tu fais plein d'autres trucs, tu... Ah ouais, c'est-à-dire que si c'était, oui, si ça se résumait à Kaamelott, euh... j'aurais, ouais, je... je foutrais pas grand chose, quoi, de ma vie. Mais <rire> non, non, je fais... je fais surtout, surtout du théâtre. Écriture, du mise en théâtre, scène... Euh... Écriture, mise en scène, jeu. Euh... voilà, un peu tout ça, ouais. Ouais, ouais. Et, euh, et sur Lyon, principalement, et sa région, et, euh, mais un peu partout, voilà. Et puis, et puis, de temps en temps, un peu de ciné, de temps en temps, un peu de télé, voilà. Euh... Mais pas le pas cœur de bon. mon activité, c'est surtout le théâtre. Ouais. T'es à l'Acting Studio, donc le, le, la, la fameuse école de Joël Sevilla, on dit « Sevilla » ou « Sevilla », je ne sais jamais, moi. « Sevilla ». Moi, j'ai toujours dit « Sevilla ». ça on dit « ça dit. ou « Porto »?« Porto » Porte a priori, pas... ouais, okay. voilà, comme une porte et comme euh, haut, voilà, porte haut. Euh, donc Joël Sevilla, qui, qui est la, la maman d'Alexandre Astier, qui joue euh, Dame Cieli dans Kaamelott, et mmh. qui, euh, qui a donc cette école d'acteurs. Et pour ceux qui me suivent depuis très très longtemps, euh, c'est un hasard complet, mais tu as été euh, le professeur de Amaury... Euh, Jean Sainz, je le dis à la française, ma fille, c'est en Belgique. Euh, <rire> Jean Sainz qui a joué dans ma websérie euh, Man, qui jouait le rôle de Force Drunk. Euh, en plus, un des plus beaux rôles. <rire> le... le monde est vraiment petit. Le ouais, monde est, est vrai. vraiment petit, ouais, c'est clair. Et donc voilà, mais qu'est-ce qui t'amène là Ça, c'est un petit peu ce que les gens se demandent. Et c'est encore un truc qui me, qui me surprend moi. C'est que un, un, comment est-ce qu'on s'est contacté un jour C'est moi C'est toi C'est... La première camioncée. prise de compte. Mais, je, mais alors, figure-toi que je sais même plus euh, qui est venu en premier vers l'autre. Attends, je crois que c'est sur euh, Facebook. C est, c est, ouais, peut-être. Il y a une demande de Friends, et puis j'ai fait Ah, oh, trop bien, euh, j'adore ce que vous faites. Puis tu as fait Ah, oui, mais non, mais c'est toi, euh, j'adore ce que vous faites. <rire> ça, ça doit être un truc comme ça, effectivement. Et oui, en premier, tout échange comme ça, effectivement, ça me parle. On s'est auto. Auto, euh, on s'est auto-dit qu'on aimait bien ce qu'on faisait. <rire> qu'on aimait bien, je pourrais inventer un mot pour ça. Euh, Autofouais, c'est ça. Euh, je sais pas quoi. Auto, ouais. Ouais. Puis après, je t'ai demandé si tu serais intéressé pour participer à un tournoi de code names. Ouais, que je connaissais ouais, de, pas, quel euh, super jeu. Euh, mais euh, ouais, le jeu est super rigolo. Ouais, c'est un jeu qui, qui existe en jeu de plateau, mais qui, qui existe aussi en, en ligne. Oui, parce qu'on l'a pas vu, rien... mais tu fais des. Excuse-moi que je te coupe. Tu, euh... Mais je t'en prie. Tu as une chaîne Twitch euh, où tu stream énormément, tu fais des, des lives euh... Oui, énormément. J'essaye d'avoir une petite régularité, etc. Comparé à des vrais streamers professionnels, je ne stream pas beaucoup. J'essaye de me tenir à une fois ou deux par semaine. Les périodes chargées, c'est très compliqué, mais, euh, mais j'essaye et voilà, et quand je peux un peu plus aussi. Mais, euh, mais ouais, c'est un, un, un milieu que je découvre un peu et que j'aime bien. Ouais, c'était super cool, c'était super ambiance. En tout cas, le, le, le tournoi de Codenames, là, j'ai vraiment un super bon souvenir de ce truc. <rire> Ouais, ouais l'organisation était un peu, un peu foutraque et tout, mais c'est aussi ce qui était sympa. Et voilà, et puis, euh, puis effectivement, ça nous ça a permis de nous rencontrer un peu plus, j'ai envie de dire d'échanger en tout cas un peu plus. Oui, parce que, voilà. évidemment, tu es un personnage totalement à ouais. but de sa personne, insupportable dans la vraie vie. Euh, j'essaye, voilà, j'essaye. Bah, C'est-à-dire que Clément Fraise, me, Clément Fraise me donne un peu mon... me fixe un peu le nord, si tu veux. Donc j'essaye un peu de... Je veux dire, allez, un jour, je finirai comme lui. <rire> merci. Mais merci. quel salaud C'est tellement gratos. Ah, j'adore, j'adore, là. Oh, tu balances des crottes données à Clément de ma part. Euh, à, à ma place, c'est un régal. Euh, Clément, puisque tu nous regardes... Euh, euh, je te hein. kiffe, tu le sais, mais voilà. <rire> et donc, moi, j'étais un, un petit peu scié parce que, euh, en, euh, bon, bah, on a fait la partie de Codenames et tout ça. Et puis après, on s'est retrouvé euh, dans le salon des perdants puisqu'on a perdu en, en demi-finale, je pense, avec euh, mon acolyte. Et là, on, on, on discute un peu avec tout le monde. Et alors déjà, on se rend compte qu'il bah, y avait quand même pas mal de gens euh, euh, proches, euh, voire de la team, on va dire la team Camelot, hein, pour faire simple. Et qu'en plus, il euh, bah, y a quand même pas mal de, de gens sensibles à, à la pensée critique, au scepticisme dans, dans ce petit groupe. C'était assez étonnant. Je, parle, je pense à, à, à Joannie, etc. Vous regardez nos contenus comme ça, entre deux bah, personnages Qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire que... Euh, ouais, ouais, ouais. Enfin, euh, je ne peux pas vraiment parler dont au, au, au, beaucoup euh, d'entre nous. En tout cas, euh, moi, personnellement, oui, c'est... Euh, toi, Clément, Mac Alphion, que je lui lance, je, je le suis aussi. Euh, mais enfin, voilà, des, des Fecators, euh, voilà, y a euh, La tronche en biais, tout ça. Il y en a plein que je, que, que je suis comme ça depuis un moment. Et, euh, et voilà. Et c'est quelque chose qui, voilà, qui, je, je trouve, est un peu d'utilité de, de, publique quand même, ce que vous faites je trouve spécifiquement depuis ces maintenant deux dernières années. Ça a pris encore un... Voilà, mais mais ouais, ouais, c'est ça fait un moment que moi, je fais partie des gens qui regardent et qui commentent pas ou alors très peu ou alors vraiment ponctuellement. S'il y a un truc qui m'a vraiment qui a été un peu trop pour moi, je, je balance un post Facebook. voilà. Mais ça s'arrête un peu là et, euh, et voilà. Mais c'est dans le contenu aujourd'hui d'Internet tellement foisonnant, tellement, tellement, tellement, tellement tout. Je trouve que voilà, ce que vous faites a, a vraiment, oui, vraiment à mon sens, une, une utilité publique parce que bah, euh, d'avoir des gars qui prennent le temps de se poser un peu les questions, de prendre du recul, de, de voilà le, okay, le pour, le contre, le machin, le truc, etc. On essaye d'être factuel poser les choses tout ça euh, c'est tellement ce qui manque de plus en plus je trouve que du coup bah euh, voilà quoi et ça fait un moment que oui je suis un peu là dedans à vous suivre voilà et, et euh, on va peut-être avoir l'occasion de le développer mais c'est vrai que en plus moi par rapport à mon parcours personnel ça fait écho à plein de choses vraiment beaucoup et, euh, et euh, donc, euh, donc oui oui ça, ça je, je, je vous suis pas, pas forcément de très près je suis pas euh, j'essaye de regarder un peu les dernières vidéos quand elles sortent et tout je suis pas très euh, j'arrive je, je, pas, pas en ce moment à suivre un, mais que ce soit une série que ce soit euh, vos vidéos que ce soit euh, machin ou machin j'arrive pas à suivre un truc en étant à jour je suis un fan de catch j'arrive pas à regarder tous les shows de catch et être à jour tout à ça marrez-vous marrez-vous. J'adore le catch. Ouais, je le dis. Je <rire> euh, en train de d'imaginer euh, la rencontre entre le catch et le scepticisme. Je disais tiens. <rire> mais, euh, mais voilà, donc j'essaye je, je, de regarder un max de choses, et, euh, mais euh, j'ai du mal à tout regarder, tout voir, tout suivre comme j'aimerais. Mais et je te rassure, moi, c'est pareil. Hein, peu... euh, c mais je, voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, bah, on a une vie, on a un boulot, on a aussi des moments où... Euh, il euh, y a aussi, je trouve, quand même, surtout ces dernières années encore une fois, mais un truc où bah, euh, vous, vous êtes d'utilité publique, je le pense très sincèrement, je le retirerai peut-être encore plusieurs fois dans la soirée, mais c'est très sincère. Mais il y a aussi ce truc qui, du coup, parce que c'est important. Et comme c'est important, il y a aussi des moments, par exemple, où euh, bah, quand j'ai le temps, il y a aussi des trucs où je me dis « Oula, je ne veux pas regarder un truc trop important non plus maintenant, tout de suite ». J'ai envie de souffler, je préfère jouer à mon jeu vidéo. Vous voyez, enfin, des trucs comme ça. Donc tout ça, bi bout à bout, c'est vrai que du coup, j'arrive pas toujours à être autant à jour que je, je le voudrais. Mais, mais j'essaye de, de, de, de regarder un maximum de choses et, je, et à chaque fois, je me dis putain, c'est bien, les gars, vraiment. Voilà. Ah, merci. <rire> J'espère je, je, que tous les collègues vont vous regarder ça et vont le prendre pour eux aussi, parce que c'est un peu cher pendant ces deux années en plus, mais je, ouais. Ouais, C'est pareil, j'ai vu ça de loin. Je me suis dit oh là là. <rire> j'ai vu qu'il y avait aussi des gens qui étaient là aussi avec vous et voilà. Mais ouais, je, je ne peux qu'imaginer hein, deux secondes à votre place. Ouais, vous avez dû un peu déguster. Okay. J'imagine bien. Mais je te rassure, Donc, là voilà. on, est, on est dans, il y, y a un bon vent frais qui, euh, qui se ramène. Il bah, y, euh, y, y a un mieux, il y a un beau mieux qui est, qui a, ouais. qui est en train de revenir. Euh, mais alors du coup, euh, c'est comment, comment euh, quoi tes premières vidéos Comment t'as découvert ça Qu'est-ce que ça t'a fait Qu'est-ce que ça a changé chez toi Est-ce que t'es... Euh, bah, Le... Une question à la fois. <rire> <rire> Les premières vidéos euh, que j'ai vues, je crois, ça, ça vient de ma femme. Qui, qui, qui, qui vous suivait avant moi. Et, euh, et ma femme, elle regarde... Euh, bah, c'est une femme, quoi. formidable déjà, mais... Elle peut faire plusieurs trucs en même temps, mais en, fais en faisant les choses correctement. C'est-à-dire que, elle... enfin, <rire> voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, elle, très souvent, elle met vos vidéos et elle vous écoute en faisant d'autres trucs. Du coup, j'en profite aussi. Mais c'est pas une critique. C'est euh... voilà. Euh... Et je crois que ça a commencé comme ça. Je crois, que... je crois que la première vidéo un jour, je, je me suis dit tiens. Je crois que c'est une vidéo de la tronche en biais, je ne pourrais plus dire laquelle c'était, mais, euh, mais je me suis dit Ah oh, putain, tiens, c'est intéressant. Ah, c'est Pour le coup, n'étant pas du tout dans euh, habitué ou à la sphère euh, sceptique, Z, tout ça, machin, À je... coup j'ai entendu un discours qui. Je, ah, ah oui, ça, ça, ça a l'air d'être intéressant cette histoire. J'ai dit, qu'est-ce que tu Elle me dit, bah, c'est la tronche en biais, tu devrais écouter, c'est vachement bien. Euh, bah, du coup, j'ai écouté, j'ai trouvé ça vachement bien. Et puis, de fil en aiguille, euh, voilà, je me suis dit, ah oui, mais attends, en fait, ils sont pleins, il y les gars, quoi. Enfin, euh... Du coup, je suis tombé sur toi, je suis tombé, voilà. Euh... Après, il y a eu hygiène mentale, tout ça, enfin voilà. De... Et euh... mais je me suis dit, ouais, putain, c'est bien, quoi. C'est combien de temps, bien. à peu près, euh, ça C'était il y a quelques années maintenant, quoi, mais... Euh... Je me demande si ça ne remonte pas à, à l'époque de, de la fameuse euh, invitation de la tranche en biais de Jacques Grimaud. Ah. Euh, de, à peu près à cette époque-là, je dirais. C'était pas cette vidéo la première que j'ai... Ouais. Mais, euh, mais c'est à peu près à cette période-là. C'était dans cette période, oui. Bah oh, je moment sais pas, ou... ça, remonte à, ça remonte à quelques années, quoi. 5 six ans, ouais, un truc du genre. Ouais, je dirais un truc comme ça. C'est quand j'ai débarqué plus ou moins aussi. En fait, c'était vraiment les débuts, en ouais. fait. Hein. Bah, ben je... ben du coup, ouais, bah, ben tu vois, ouais, bah, ben du coup, j'ai suivi. Je suis ça depuis le début, ouais. <rire> <rire> voilà, tu es un, un public vétéran, en fait. Et, et ça, est-ce Est que ça a modifié des choses enfin, Voilà, alors déjà, juste un truc. En, en général, on remarque qu'il y a quand même deux grandes catégories de personnes. Tu as ceux qui sont un peu ouais. sceptiques de naissance, même si on mmh. croit tous des trucs à un moment ou l'autre. Et puis tu as mmh. ceux qui ont été vraiment versés dans la croyance et qui ont fait une déconversion, comme, comme moi. Alors toi, mmh. t'es quelle catégorie T'es quel team PlayStation ou Xbox <rire> <C 'est> pas... <rire> Non, on parle pas politique euh... ce soir. Non, euh... je... moi, je reviens, je reviens, je, je... moi, il y a vraiment une grosse période où, où, où j'étais à fond. Les crop Cycle les gars, c'est pas des conneries. Euh... Ok. Euh, les Men in Black, si on regarde un peu sur Internet, si on sait un peu chercher, euh, on s'aperçoit que peut être pas que des conneries non plus. Le 11 septembre, il y a quand même deux 3 trois trucs qui sont chauds, les gars, non Je fais que poser des questions. Voilà, j'étais un peu de ce team-là, moi, ouais, voilà. Les lignes Nazca, putain, attendez. Oh, les gars, je suis incapable de faire un tableau, euh, voilà, les questions. Non, les gars, les pyramides, tout ça, moi. Donc, ouais, non, non, j'étais ouais, plutôt là-dedans, mais... Euh... Mais... Par, euh, par, euh, par envie de croire en un truc un peu joli, quoi. Enfin, un truc un peu. Euh, voilà, quoi. Je ne sais pas comment dire vraiment, mais. mais euh, chercher un peu le merveilleux, un peu la limite de nos connaissances. C'est ça. Euh... Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que. Euh, de se dire que, putain, il y a des trucs qui nous échappent un peu, et que c'est plus gros que ce qu'on croit, et que machin, et tout. Il y a quand même un truc où tu te dis. Euh, un de mes films. Préféré au monde, c'est Rencontres du Troisième Type. Et euh, joli choix. Et je, je, encore aujourd'hui, hein, c'est euh, des films cultes, je pense, vraiment. Et je sais que Spielberg a, a vachement bossé pour écrire ce scénar, tout ça. Et il euh, y a même Inkel, euh, je sécroche peut-être le nom de famille, mais Heinkel, euh, Inkel, Inkel, Inkel le, le mec qui a classifié justement les rencontres du premier, deuxième, tout ça, machin et tout, un grand ufologue, tout de l'ufologie, si tu connais déjà ce genre de trucs. Bah, J'ai déjà balancé à peu près toutes mes plus grosses cartouches. Hein. <rire> ah, d'accord. Okay. Non, non, mais enfin, voilà, et, et, et, et je me suis dit, putain, voilà, ça, c'est bien, putain, c'est un mec qui, à travers son art, qui, en plus, qui correspond à mon métier, tout ça, etc., euh, balance des choses, tout ça, euh, bien sûr que, que, que, que, que tout ça existe un peu, etc. Et, et, et en fait, du coup, ça, ça, pour moi, ça entretenait un peu ça, quoi. C'est à dire que du coup, Rencontre du Troisième Type était un peu réel, quoi. Et, et, et je crois qu'à travers tout ça, c'était un peu, c'est un peu ça. Les, je parlais des lignes Nazca tout à l'heure, là, comme ça, les... les euh, J'allais dire hieroglyphs, non, mais les, les glyphes, les, non, mais oui, oui. comme... Ouais, c'est un nom, je ne sais plus, mais euh, ça, par exemple, la première fois, je l'ai vu dans un jeu vidéo. Bon. C'était Illusion euh, of Time. Exactement. Excellent ouais. titre, excellent titre, avec une B.O. splendide, un des rares titres ouais. que j'aime sécher à 100% à chaque fois que je le fais. Ah bah, bah écoute, voilà, et euh, bah je l'ai fait, fait sur Twitch, tu vois, je, je l'ai joué. Mais, euh, mais tu vois, et un jour, au début d'Internet, je me suis aperçu que ce truc existait. Pour moi, c'était le truc de mon jeu vidéo, quoi. Et euh, en fait, ce truc existe. Je me suis dit, oh putain, mortel je commençais à regarder et tout, et forcément, les premiers. Enfin, forcément, non, pas forcément. Et moi, à ce moment-là, les premiers trucs sur lesquels je suis tombé, c'est quand même un peu grosse, histoire, les gars. Et du coup, bah, ce truc existe. Ah ouais, putain, c'est. Ah ouais, c'est. Ah ouais, oui, effectivement, on s'aperçoit, il n'y a que en prenant d'une certaine hauteur qu'on s'aperçoit de tout le merdier excès, etc. Mais les mecs à l'époque ne pouvaient pas forcément prendre cette hauteur-là, machin et tout. Du coup, comment est-ce possible bah, C'est pareil, ça entretenait un peu. Euh... Bah, mon jeu vidéo avait quelque chose de plus concret, de plus réel que, que simplement le jeu vidéo de base, quoi. Et, euh, et c'est vachement attirant, quoi. Euh, et du coup, je, je me suis complètement plongé là-dedans, enfin plongé, oui, ici, si, plongé là-dedans. C'est effectivement les premiers temps où tu as accès à Internet et donc, et donc à cette mine d'informations, mais aussi de, de désinformations. Je me suis engouffré là-dedans et plus tu cherches un truc, plus tu le trouves, en fait, quoi. C'était en quelle année, plus Et... ou moins, pour te situer oh là là, euh... Moi, par exemple, c'est 2003-2004, tu vois. Toi, t'es... Ouais. Bah, ouais, ça doit être à peu près pareil, parce que... Ouais, ça doit être dans ces eaux-là aussi, parce que... Le premier réflexe du 11 septembre, c'était pas de me dire, tiens, c'est chelou, mais par contre, quelques années après, mais pas très longtemps après, mais oui, ça peut être dans ces eaux-là aussi, à peu près 3, 4, 2007, Ouais, dans ces eaux-là, euh, c'est pareil. C'est à cette époque-là où, ben, bah, en fait, tu, tu regardes les trucs sur les tu arrives sur les pyramides, arrives sur le concept a bien évidemment quasi logique, quoi. C'est ouais. quand tu cherches ce que je disais tout à l'heure, c'est, c'est tu tombes sur certains sites, sur certains contenus, sur certaines choses et qui t'en amènent à, à d'autres et qui, qui t'amènent encore plus dans une direction. Je pense qu'on effectivement... je pense qu'on s'est farci le même parcours en fait. Euh, ouais, ben bah, <rire> voilà. Et euh, et du coup, euh, du coup. Euh... Bah, du coup voilà quoi, c'est euh, oui ça doit être dans ces eaux là, pareil à peu près, je sais pas, après moi les dates c'est un truc, euh, voilà, mais oui parce que si je, je temporise à peu près par rapport au 11 septembre, parce que je sais que je m'étais dit quand j'avais commencé à découvrir ce, ce, ce, tout ce truc un peu euh, euh, complotiste autour de tout ça et tout, euh, je m'étais dit, mais attends, ça veut dire que pendant plusieurs années, moi, comme un couillon, je me, je me faisais un peu niquer, quoi. Enfin, où, où j'étais bien, bien naïf, quand même, quoi. Donc, euh, ouais, il y a dû y avoir quelques années, ouais, peut-être deux, trois ans, effectivement. Donc, 2003-2004, ça me paraît cohérent comme date aussi. On retrouve ce principe du, du mouton qui ne veut pas se faire avoir. Hein. Et, mais moi, moi vraiment, j'ai jamais été euh, dans ce truc, euh, en tout cas consciemment et tout, de j'ai pas envie de me faire avoir. Mais, mais vraiment un truc de l'ordre de... Ça rend mes, mes rêves un peu plus concrets. Mes rêves, de, de, de, tu vois, par rapport à ce que je disais, par rapport à, à Rencontre du Troisième Type, hein, par rapport à Illusion of Time, tout ça. De, tu vois, le 11 septembre, quand derrière euh, le film de, de Moore... Euh, oui, j'allais te le dire, justement. C'était euh, Fahrenheit euh, ou... Fahrenheit 9-11. Bowling. Ouais, bah, Bowling avait euh, aussi euh, pas mal de, de rêves. Ouais. Oui, mais j'ai commencé par euh, Fahrenheit 9-11. Ouais. Euh, je, je, je, je, je, voilà quoi, c'est bien sûr, gars tout ça, euh, putain, toi tu poses des bonnes questions, tu vois, et, et, et là, blam, blam, blam, donc, euh, voilà quoi, un, un de mes films, une des premières VHS que j'ai eues, euh, ah, comme quoi il y avait quand même un petit terrain, bien plus tôt, hein, euh, c'était oui, JFK, c'était JFK, et... et euh, et à cette époque-là, je, je, je me suis rappelé de JFK et je sais que je m'étais dit mais en fait, putain, mais c putain, mais en fait, on est tellement habitué à être manipulé <rire> Et tu vois, et mais, mais ça n'a jamais été une sorte de, de, de, de colère ou de machin. j'ai jamais essayé de convaincre qui, qui que ce soit. Euh, mais mais c'est juste un truc de me dire putain, euh... et le, juste le fait de me dire. C'est tellement pas ce qu'on croit, c'est tellement pas ce qu'on veut nous dire. Moi, quelque part, ça me suffisait à me dire. Euh, à, à, presque un peu à me rassurer, dans le sens où... Euh, ouais, je, je sais, moi, ça, maintenant. Ça créait pas chez toi cette volonté d'être un peu prosélyte et d'aller ouvrir les yeux des autres, alors Non, non. Parce que, par contre, je crois que j'ai quand même un peu toujours eu ça. Et aujourd'hui, à l'inverse, enfin, à l'inverse, je ne je me fais pas, enfin... Euh, en fait, je me sens pas légitime là-dedans. C'est-à-dire que... J'en je parle avec plaisir, avec quelqu'un qui, qui, qui veut en parler, mais je ne me sens pas légitime pour... Euh, moi, quelqu'un qui me dit « Mais tu te rends compte ?» Enfin, tu vois, quelqu'un qui aujourd'hui me dit euh, mais co « Mais comment on sait qu'on a, qu a assez de recul sur les vaccins ?» j'ai rien concrètement, moi, à répondre. Je, peux lui, je vais lui conseiller des vidéos, je vais lui conseiller des travaux de gens qui ont fait que machin et tout. Mais si tu veux, je suis moi-même pas expert du tout là-dedans. Je, les vidéos, quand je les regarde, je, je sais que ce qui m'en reste, c'est pas tout. Donc, du coup, euh, je sais que si je poursuis la discussion, il va falloir que je me retape deux trois fois la vidéo avant de pouvoir avoir cette discussion. Et euh, du coup, voilà et tout. Euh, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'en parle jamais publiquement. De, de c'est ce, de, de, voilà, que je ne parce que je suis juste pas expert là dedans, en fait. Quoi. Et, une humilité, euh... Ah, mais je... je oui, oui, c'est-à-dire que je, je... Non, non, je... Et à l'époque où j'étais persuadé que les, les pyramides n'ont pas pu se faire toutes seules comme on nous le dit, enfin, tout ça Enfin, euh, en tout cas, par des petits gars à l'époque avec leurs petits cailloux et leurs petits machins, euh, voilà, je, je, je cherchais pas à en convaincre les autres. Par contre, dès que quelqu'un me disait... Euh, un peu, c'est ce, comme les pyramides. Je disais, ouais, ça, je suis bien d'accord. Ouais, toi aussi, tu es d'accord que les pyramides Ah, bah oui, bien sûr. Et... Mais c'est autre chose ça, euh, je ne comprends personne. Je discute avec un mec qui, qui, qui, qui est, entre guillemets, déjà d'accord, quoi. Donc, euh, donc euh, l'intérêt est moindre, certes. Mais, je, mais, mais vraiment, je ne me sens pas légitime là-dedans. Je ne me suis jamais senti légitime là-dedans parce que, parce que je sais que si c'est quelqu'un de pointu, mais à, à l'opposé, même si je pense être dans le juste je sais que je tiendrai pas la longueur donc je vais pas perdre enfin entre guillemets perdre mon temps à, en sachant que j'ai je pars je me dis que je pars déjà avec peu d'armes pour réussir à le convaincre d'entrée de jeu et que et en plus je risque de m'énerver donc <rire> donner encore plus de poids donc euh, donc du coup voilà et euh, et voilà je ne sais plus ce que, que j'ai commencé, euh, ce qui m'a appelé à dire ça, mais je... Voilà. T'as as juste niqué cinq questions, mais bon, ça va. Ah, pardon. Non, là, on, mais, on peut, mais je peux développer, <rire> je, je peux développer sur des trucs. <rire> je déconne, je peux les... Tu vois, je suis un vrai professionnel, je peux rebondir. Attends. Mais je... Mais j ai, j ai <rire> <rire> Mais alors, du coup, avant de... de, de j'ai envie de dire, euh, bon... Euh, on, on a tous des croyances euh, avant les, les premiers grands complots, mais... Euh, toi, ça, ça a vraiment l'air d'être le 11 septembre qui t'a fait rentrer dans, dans une, une espèce de communauté de, de, de ouais, sujets, etc. Mais avant, ça, alors après, tu... ouais. Alors, oui, pardon. Je, juste par rapport au terme ouais. communauté, c'est moi j'ai un souci avec ce terme-là. D'accord. Mais depuis toujours, c'est-à-dire que moi, je, je les gens que je suis, c'est des gens que je suis euh, moi pour le truc. C'est je me sens pas du tout euh, dans le côté communauté. Euh, euh, les autres qui suivent les mêmes personnes, on est tous... Euh, Yo, c'est cool les gars. Non, non, moi je suis quelqu'un, c'est tout. Enfin, ça s'arrête là, c'est un peu plus égoïste peut-être, mais je... le communautarisme me... Mais frère pas, c'est pas ça. Mais je n'ai jamais été vraiment à l'aise avec ça. Il te met mal à l'aise, quoi. C'est un truc... A... Ouais, c'est un truc comme le fanatisme, tu vois, un truc où, un euh, machin, vous êtes absolument formidable. Je... Non, non, je, je... je... Ce que tu fais est formidable, mais je ne me considère pas, mais comme... Je veux dire, ce que fait Al Pacino est formidable, mais je ne le considère pas comme un fan. Euh, euh, si ce mec fait une connerie, bah, il fait une connerie, quoi. Enfin, je veux dire... Euh, euh, voilà. Donc, il y, y, y a plusieurs petits trucs comme ça. Bon, ça, c'est un, une petite parenthèse, mais... Euh, non, mais c'est super sinon, intéressant, parce que là, euh, pour aller un petit peu dans la guerre des communautés, hein. donc... Euh, oh là là, ça, moi, je... je, je la guerre des communautés, c'est un truc qui me... Moi, la vrai, guerre, comme mais... la guerre des... Com... Moi, je, je, je, je suis un gamer, hein, comme vous avez déjà pu comprendre. Console. Alors, pas un vrai gamer pour les PCistes. On a tous les PCistes qui vont nous foutre des ouais, ça. Ouais. Euh, je, Mais voilà, mais c'est-à-dire que je, moi, la guerre des consoles, c'est un terme, ça m'a toujours foutu des boutons, ce truc. Je me que, euh, moi, ma première console, c'était une Master System. Après, je me suis fait toutes les Nintendo. Euh, Aujourd'hui, j'ai une Play, j'ai une Nintendo, j'ai une machin, j'ai une truc. J'ai la chance d'avoir les moyens qui me permettent de, enfin, euh, les moyens. Je ne suis pas dépensier, donc euh, j'aime dépenser sur certains trucs, dont les jeux vidéo. Donc je me, je me fais plaisir comme ça. Euh, mais je, mais il y a un truc où les gars, il y a juste de la place pour tout le monde, en fait, en vrai. Euh, C'est-à-dire que. Et, et alors putain, et spécifiquement aujourd'hui, bon Dieu, la bienveillance, un tout petit peu, quoi. La et, et à mon sens, la bienveillance passe par le. Juste deux secondes, je me mets à la place de la personne d'en face. Juste seconde, j'ai envie de lui en coller une avant de le faire. Est-ce que juste je, je, je, je, je peux me mettre Est-ce que je peux arriver à comprendre la personne en face Oui, donc il y a quelque chose qui, qui est possible. Donc je ne vais pas lui mettre. On va essayer autre chose. Je ne vais peut-être pas arriver à lui faire comprendre ce que je veux lui faire comprendre, à lui dire ce que j'ai envie de lui dire, qu'il le comprenne. Mais ça, c'est autre chose, ça. Du coup, je vais utiliser d'autres armes. C'est peut-être à moi de bosser autrement, machin, tout ça, etc. Euh, et effectivement, ce côté-là, aujourd'hui, ça, ça m'effraie un peu. ça effrayé, peut-être un peu fort comme terme, mais c'est ce, aussi, je pense, un peu aussi, aussi pour ça que je, je commente très peu euh, sur les réseaux, les machins, les trucs, tout ça. Je mets un like, mais ça s'arrête un peu à ça, quoi. C'est... Euh, c'est pas moi qui vais t'aider à faire tourner ta chaîne. Toi, ce que je veux dire c'est, je vais, je, vais, je vais la regarder, donc c'est déjà une certaine aide. Je vais mettre un like, c'est déjà une certaine aide. Mais je, je, je... Mais, mais, je dis tu parce qu'on parle non, ensemble. Mais tu vois ce que je veux dire Je suis pas là-dedans. Donc euh, voilà. J'aime euh, voilà, beaucoup euh, ton message sur la bienveillance, je trouve qu'il est, euh, est très intéressant et surtout la définition que tu en fais qui est euh, avant tout de, de, de juste vérifier soi-même si on a au moins réussi à se mettre à la place de l'autre. Hein. Bah, oui, et alors attention, parce que c'est. Il <rire> y, y, y a un truc au théâtre quand je mets en scène des, des acteurs, je leur dis attention les gars, se mett... parce que le, le boulot d'un acteur c'est se mettre à la place du personnage. Et se mettre à la place de, ça ne veut pas juste dire, euh... par exemple, je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense que tu fais une énorme connerie. Le truc de me mettre à ta place, c'est pas de me dire, moi, Aurélien Porte-Haut, avec mon passé, ma façon de voir les choses, etc., machin, tout ça. Si j'étais à ta place, comment je réagirais bah, Du coup, pas comme ça. Bah, oui, évidemment, pas comme ça. C'est pas ça se mettre à la place de l'autre. Se mettre à la place de l'autre, et c'est. C'est un effort, je trouve, vrai, sincère. C'est de se dire, attends, avec la vie qu'il a ce mec, de ce que je connais, de ce que je comprends, de ce que je machin, ce mec là, il a cette vie là. Il n'a pas ces références que moi j'ai. Yeah. pas la même façon de voir les choses. Du coup, je me mets deux secondes à la place avec, en essayant le maximum d'utiliser sa vision à, à lui, à toi, à la personne en face. Et ça, je trouve que ça change tout. Parce que du coup, tu dis, ah oui, d'accord, je, je, je, je peux commencer à concevoir. Ça ne veut pas dire que je vais excuser, ça ne veut pas dire que je vais pardonner, que je, que je vais être d'accord, surtout pas. Ça va juste dire que, du coup, est-ce que, peut-être que ça ne vaut peut-être même pas le coup, du coup, que je perde du temps, ce n'est pas une perte de temps, mais que, que je continue plus. Ou peut-être que du coup, ah, attends. J'ai quand même vraiment envie de te dire ce que j'ai à te dire. Du coup, je vais essayer de m'y prendre autrement pour que tu réussisses à, à comprendre. Bah Oui, ça, c'est pas simple. Et c'est cette façon là que je, que je de se mettre à la place de. Et c'est aussi peut être pour ça aussi que, que je me préserve de de commenter, de rentrer là dedans et tout, parce que sur Internet, c'est quasi impossible en plus de, de, de... qu'est ce que tu veux te mettre à la place d'un mec que tu ne connais qu'à travers des commentaires Enfin, tu vois c'est horrible quoi euh, c'est enfin c'est ouais c'est hyper compliqué mais pourtant je trouve que c'est mal malgré la difficulté du truc ce qui manque un peu à un peu tout le monde je trouve un peu euh, voilà. Oui, non, mais moi <rire> voilà ouais, mais ma... ma définition de la bienveillance et de ce qui à mon sens me manque aujourd'hui, euh, tellement partout en fait. C'est, c'est, c'est, c'est, enfin, je veux dire, le, le, un des exemples où il en manque le plus, c'est en politique, par exemple. Quoi. C est, c est... Non, mais moi, je, moi je, je descends dans la rue. Mais les gars, tu descends dans la rue avec ta vision à toi au milieu de tout ça. Si tu regardes ça dans le truc complètement, tu sais pas ce que c'est. Enfin, je veux dire, tu es déconnecté du truc. Point. Si tu commences par l'admettre Commence par te dire, euh, bon, euh, comment il ré, comment il, il comment le, le, le réagir à ça au mieux, quoi. C'est bon, voilà. C'est mais c'est pareil, ça la politique, c'est un truc. Je me suis toujours refusé d'en parler publiquement, donc euh, voilà. Mais c'est enfin, euh, euh, voilà. Des trucs comme ça, euh... tu dis ça parce que c'est votre zémour, hein, je sais, <rire> ben, bien, sûr, <rire> bien sûr, évidemment, évidemment mais oui non ça va l'extrait de la vidéo oui, oui c'est ça c'est ça <rire> <rire> mais euh, mais non euh, la vache merci beaucoup pour tout ce, tout ce discours je le trouve hyper intéressant et, et, et très inspirant et du coup effectivement c'est logique que dans ce, dans cette Définition de la bienveillance, tout ce qui est notion de communauté s'évapore et n'a plus aucun sens. Euh, je, bah, ouais. moi, je, moi, je pars du principe, mon principe, parce que j'ai aussi quelques principes hein, qui, qui, par définition, sont un peu cons, mais <rire> vu que c'est un principe, c'est que toute personne, moi compris, devient con à plus de 4 <rire> Je, je, je, je pars de ce principe-là, je, je, et, et, et je vous jure que je le crois vraiment. C'est-à-dire, je, je, je, moi, quand je vois mes voisins en bas, s'ils sont plus de trois, je me dis on va être... 4, si tu viens, si on est 5, j'ai pas envie, c'est un peu, un peu trop con, je, je, je concède, mais n'empêche que j'y crois, et alors sur internet, bah, on est des millions en même temps, enfin, là, <rire> ça euh, non, mais, est, mais tu vois, je, je, vois, je laisse ça euh, de loin, je, donc, euh, donc voilà quoi, à moins, à moins d'être là dans un cadre particulier, c'est toi Twitch, par exemple, c'est je joue aux jeux vidéo. Je gère mon chat. Euh, tout le monde, personne n'est là pour parler d'autre chose que le petit moment qu'on est en train de passer, là, comme ça et tout. Donc dans ce cadre là, du coup, c'est très bienveillant. Du coup, c'est très euh, on partage ensemble et tout. Toi, c'était quoi ton premier jeu Tout ça, dans ce cadre là, c'est encore autre chose. Tu vois, mais, mais dans le cadre de des réseaux, de, de, de, de, de, de l'information, tout ça, machin et tout. On est, on est cinq non <rire> <rire> je suis en train voilà. de me dire, si je viens avec mon associé et ma nana, c'est foutu, il faudrait Putain, que tu enfermes ta femme dans la chambre ou... Euh... Non, mais après, mais mais, et en plus, le truc, c'est, j'ai commencé par ça, mais je le dis vraiment, c'est que je m'inclus dedans. C'est-à-dire que je trouve qu'on a de, de toute façon déjà à la base pas le même comportement, quand il y a plus de, un peu plus de monde. On est tous humains, on a tous ce truc de... On n'a pas envie de passer pour un con, quitte, quitte à dire des conneries. Plus il y a, a de yeux, plus il y a d'oreilles, plus... moins on veut être con. Et plus bizarrement, on fait des choses qui nous en rapprochent de la connerie, je trouve. Mais euh... Donc, voilà, je sais que j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de potes pour qui je passe pour... Euh... Enfin, on, parce que pour le coup, j'ai trouvé une personne qui est sensiblement pareille. On est très casanier, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de potes qui on les invite même plus pour faire des soirées, parce qu'ils parce que, parce qu ne viennent pas souvent, parce que machin et tout, et... et c'est un peu une des raisons. C'est... Euh... On est invité chez un couple d'amis, chez des amis, c'est un tel bonheur. On est invité à une soirée, oh, c'est l'angoisse. <rire> J'ai tendance à te rejoindre très très euh, fort là-dessus. Voilà. Hein, là bon, je sais que ce n'est pas le cas de tout de... le monde, mais... Oui, mais, mais, mais attention, et, et, et... Et pour le coup, je n'ai pas de jugement sur ceux qui, ont, qui, sont, qui sont de toutes les soirées, qui adorent ça, machin et tout. Je, je, je comprends en plus, tu vois, je n'ai même pas de problème avec ça. J'ai juste un problème quand j'assiste à ça, moi, je, voilà. Mais mec, tu me disais l'inverse, enfin, pas l'inverse, mais tu me disais pas tout à fait ça quand on était que tous les deux. Du coup, y a, je, je me dis du coup, il y, y a un changement de discours à un moment donné, soit vis-à-vis -vis de moi, soit vis-à-vis -vis de l'autre. Bah, dans les deux cas, il y a un truc qui ne me convient pas là-dedans. Et je m'aperçois que moi-même, parfois, je, je me retrouve dans cette situation-là et ça et, et, et, et je m'en veux, et je m'en veux beaucoup et, et, et, et du coup j'essaye de m'en préserver <rire> parce qu'il y a un truc vraiment coupe enfin voilà des trucs très humains très machin tout ça bon enfin, voilà personne n'est parfait il s'agit pas de l'être mais il y a certaines imperfections qui, qui, qui, qui me dérangent, moi quand je, quand je les quand j'y assiste quoi voilà je comprends très très bien euh, mmh. Moi, je, par exemple, tu vois, l'aspect communautaire, je l'utilise beaucoup pour sa puissance rhétorique, mmh. mais ça me gêne euh, terriblement aussi. Euh, mais je sais que c'est euh, parfois nécessaire et, et, et utile. Enfin voilà, c'est un outil dangereux, quoi. Tu vois. Mais ouais, je, ouais, ouais. je comprends très très bien ce que tu dis, et je suis très content d'héberger euh, un tel discours sur ma chaîne. Je m'y attendais pas. Je suis très content euh, de, de ça que ça tu sois très plaisir. content. Mais alors du coup, euh, je vais euh, J'hésite en te poursuivre avec mes questions et, et creuser plus euh, dans ta direction. C est, c est, c est, c est, euh, je te suis. <rire> Attention, ça peut être dangereux. Mais, ça va... euh... non, si ça va trop loin, je te dirai stop, mais voilà, non. Je... Ouf, putain, on est déjà à 40 minutes. Euh, <rire> je, vais, euh, je... Non, je vais plutôt revenir à, à, à des questions plus... Enfin, on va faire un petit tour de... de voilà, puis le reste, on verra si... si... C'était des épisodes 2, on est sur Internet, on fait ce qu'on veut. Et ouais, voilà, <rire> c'est ça le truc. Euh, du coup, moi, je, donc, je te demandais tout à l'heure, quand tu euh, t as, t as un petit peu rencontré, le, on va dire le complotisme, hein, pour faire un, un, un mot-tiroir, mmh. mais, mmh. euh, mais à l'époque, moi, je me souviens, c'était pas le complotisme, c'était plutôt l'alternative, le, le, le surnaturel, tous ces trucs-là. T'as rencontré surtout ça avec euh, le 11 septembre, tu dis Ouais, et... alors après, j'ai pardon, si je te coupe avant la fin ah non, de la non, question. Non, non, mais vas-y, hein, ouais. Mais euh, je, je après, j'ai quand même mais... un... <rire> j'ai un terreau, quand même. C'est ça, me ça, c'est que je, je, j ai, j ai, je... ma famille directe, proche, j'ai quand même, euh, je suis entouré de gens qui sont déjà là-dedans. Euh, ma mère, elle est, elle est virée un peu complotiste euh, complètement, euh, voilà. Euh, et j'ai d'autres personnes dans ma famille qui sont euh, dans les trucs, euh, voilà. Qui sont, euh, voilà, qui sont un peu là-dedans, quoi. Et, et, et c'est vrai que, du coup, moi, j'ai toujours été un peu là-dedans sans... Enfin, c'était une certaine forme de normalité, quoi. C'est euh, un peu toujours remettre en question les trucs, un peu voilà. Un peu tout ça. Du coup, je pense qu'étant que, que, entouré de, de, de, de, de, de, de ça, il y a un truc où tu... Fin, Quand tu te construis un peu gamin, ado là-dedans, euh... Bah c'est normal, donc euh, bah, bah, enfin, ça fait partie de ton éducation, finalement quoi. Et, euh, et après il y, y a eu cette époque où moi, après j'ai habité tout seul, où j'avais moi accès à internet, où je, on raccorde à cette époque-là où après moi, je effectivement, le septembre, le pyramide, les ovnis tout ça. Euh, et les ovnis peut-être même plus que le reste, parce qu'en plus, j'ai toujours adoré l'astronomie quand même. Et euh... Mais après, pour moi, il y avait l'astronomie, il y avait aussi l'astrologie. Euh... Enfin, il y avait tout ça, etc. Et, euh... Et du coup, les ovnis étaient un... un super truc pour canaliser tout ça. Euh, voilà. Ça nous en fait des points communs. Hein. Euh... Je, me... je suis... Ça, <rire> ça dépend de quel signe. C'est complètement normal, en fait. <rire> en fait, ouais, c'est ça, je crois. J'ai toujours été là-dedans, pas forcément moi, mais dans ce dans ce truc-là, dans ce bain-là. Et, euh, et, et et ce qui fait aussi que du coup, pour moi, quand je parlais tout à l'heure de, de quand tu cherches dans une direction, tu tu trouves toujours ce que tu veux. Bah il y a un truc de, pour moi en plus, je cherchais dans la bonne direction, puisque c'est la direction qui, est, qui on a toujours un peu montré en exemple, quoi. Ouais, que je, moi j'ai eu en exemple en tout cas. Donc, il euh, donc y a un truc où pour moi, c'est vraiment un peu après que je me suis dit que j'étais là-dedans. Enfin, c'est. Euh... Oui, oui, tu ne savais pas que étais truc, tu étais dans un truc, tu avais l'impression voilà, d'être dans le normal, le, le truc, le. Ça, vérité, quoi. quoi. Et euh, Alors, tu te rends bien compte que, que, que tu n'es pas dans le discours officiel. Ça, par contre, euh, voilà. Mais... Euh, c'était pas plus gênant que ça, quoi. Oui, le discours officiel étant lui-même truffé de mensonges. Voilà, donc euh, voilà. Et, euh, et c'est toujours pareil, quoi. C'est-à-dire que tu te sers des vrais mensonges qui sont au milieu de tout ça pour y rajouter des faux mensonges. Et des machins, tu t'en sors plus. Et puis, du coup, bah, tu te dis, bah oui, non, mais bien sûr, on nous ment. Tout le monde nous ment, tout le temps. Mais dis-moi, cher ami, tout ça, ça sent la oui. bonne grosse déconversion C'est... Ben bah, alors... <rire> <rire> et ça n'a même pas été... Un... Alors, la déconversion, c'est même pas fait de manière violente. Il n'y euh, a pas eu d'événement de, de, de, à proprement parler. Il y, y a eu, je crois, un moment où... où alors, je crois que le début de tout ça était la rencontre de ma femme, qui pour, elle, qui pour le coup, elle, a toujours été et toujours euh, les, les deux pieds sur terre, euh, très cartésienne, très machin. Euh, euh, moi, si vous voulez me faire croire un truc, il faut déjà que je le pige. Il faut déjà que, que, que, que je pige que c'est complètement possible. Donc, euh, le côté euh, de me faire croire un truc parce qu'on n'a pas réussi à prouver le contraire. Enfin, ou là là, Non, non, les pyramides, elles se sont montées comme on nous dit. Prouve-moi qu'elles ont été montées autrement et on reparle. Mais donc, elle, naturellement, elle est là-dedans. Tu te parlais de, tout à l'heure, les deux catégories de personnes. Euh, elle est clairement dans l'autre. Euh, mais c'est même, si tu veux, jamais un sujet... Tout à l'heure, je te disais, je n'ai jamais cherché à convaincre qui que ce soit, ni, ni machin, ni tout. Euh, et tout. C'est comme pour tout, comme, comme pour tout, c'est des sujets que je garde pour moi tant qu'on ne me fait pas en parler. Pas, euh, voilà. et, et, et pour le coup, on n'a jamais vraiment échangé là-dessus au début. Voilà... Elle a appris, mais des années plus tard, que, que mais là très récemment d'ailleurs, que pour moi la version officielle du 11 septembre était à un moment donné euh, des grosses conneries pour moi. Et Elle m'a dit quoi <rire> Ça fait partie de cela. Je, je, je, je, oui. Voilà. Euh, donc elle en apprend encore tous les jours. Mais euh, mais donc donc il oui, y a eu il eu la, la rencontre avec ma femme déjà. Euh... Et ça, ça ça ça a provoqué quoi Ça a provoqué. Rien de, rien de concret, d'un de, de, de, coup, rien de conscient, rien de, tu vois, mais plus... Euh, ta progressivement levé ton, on, tes certitudes. Ouais, en fait, euh, je vrai. crois que c'est la première personne qui a suffisamment partagé ma vie pour, pour, pour avoir son influence sur moi. Euh, et c'est la première qui sortait de ce schéma, justement, de, de, de, de ce cadre un peu de... de tout remettre en question tout le temps de machin de trucs de, de, de croire à des choses qui nous semblaient être vraies plutôt qu'à des choses qui qu'on sait qu'ils le sont, donc voilà tout ça. Et, et bah, mine de rien, bah, tu tu tu tu tu tu bah, échanges avec l'autre, quoi. Enfin, bah, en tout cas, dans pour moi, dans, dans un couple, tu tu tu prends de l'autre comme elle prend de toi et comme enfin, tu vois, on s'apporte et voilà. Et, euh, et je pense qu'il y a eu cette chose-là qui, qui a créé un terreau chez moi, enfin qui a transformé le terreau de base et qui, qui, qui, est... voilà, qui a remis un peu de, de petits trucs machin. Et, euh... et après, je... il y a eu aussi, quand même, je crois, le moment où, si je, si, si je mets un événement, c'est pas l'événement qui a créé le truc, mais ça a été un. C'est arrivé au bon moment je crois justement dans cette chose là avec ma femme qui m'a qui, a... qui a commencé qui a fait un travail de fond on va dire jusqu'au moment où j'ai vu l'exoconférence ah ouais, et c'est euh, relativement récent mmh. euh, où là je me suis dit stop ah il t'as foutu stop. une bonne patane ah, en fait euh, bah, c'était euh... là je me, suis dit, je me suis dit en fait il faut en fait, il m'a mis les yeux devant... Euh, il m'a remis devant moi, comme si je me regardais à l'époque où j'allais chercher sur Internet euh, les, euh, les rencontres approchées euh, du troisième type, du machin, les, les témoignages qu'on avait, les machins, tout ça. Et je me dis, c'est mieux refait, mais oh là là. Pour le coup, je le connais un petit peu. Enfin, je connais un peu comment il travaille. Et je me suis dit, oh ça veut dire que... Le... Le chemin de bâtard qu'il a dû faire, j'ai trouvé ça d'une classe, enfin tellement classe de, de dire, oh mais, mais est... il est allé voir les bonnes personnes, il, il, il a essayé de comprendre et, et, et, et Ça faisait longtemps qu'il prenait des cours de, de, de, de, de physique quantique, de machin, de trucs, etc., machin, et que et là, et là, et là pour arriver à ça. Et je me suis dit, mais moi j'ai jamais fait ça. Je, je, je, et, du, et du coup c'est pour ça que ça m'a projeté quand moi j'étais sur mon ordi à regarder ces trucs des machins et je me suis dit voilà et là c'est là où ça a accéléré les les vidéos que j'ai commencé à regarder de vous tous ça a été le pivot qui t'a fait accepter un peu le... et c'est là où j'ai commencé un peu à en parler et, et, et, et avec ma femme et elle m'a dit ben bah oui enfin je veux dire euh, voilà et je, je me suis dit ouais mais en fait ouais mais, putain et, et, on va dire que ça a été peut-être un accélérateur, quoi. C'est, euh, Je me suis dit, ouais. Puis je pense que ça arrive au moment où, du coup, j'étais prêt. Et, euh, mais mais, mais c'est vrai qu'il y a eu tout, tout ce petit travail de ma femme. Enfin, ce n'était pas un travail, euh, mais cet effet qui est sur moi de... de... Je te, je, je, ce, ce petit truc de... Je, je t'enlève un peu ce que toi, tu trouves poétique là-dedans. Enfin, poétique, pas poétique, mais un peu... Voilà, la fantasmagorique là-dedans, tout ça qui te plaît pour te ramener à une autre, enfin, à une autre, pour te ramener un, un peu les pieds sur terre, mais, mais en te faisant aussi piger, et aussi avec l'exo, que ma femme comme Alexandre ont, ont vu cet effet-là de « mais c'est encore plus chouette oui, ». Tu t'intéresses je... à l'astronomie, mais, mais, mais intéresse-toi réellement à l'astronomie. C'est ça. C'est encore plus chouette de, de, de, de, de, de se dire qu'on que, de, de, de, s'en fout des, des extraterrestres, enfin on s'en fout, il y en a certainement, ce n'est pas le propos, mais, mais, mais c'est vachement plus intéressant de se dire qu'en fait, concrètement, on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière, on ne peut pas venir jusque-là, on ne peut pas machin et tout. Et, et, et, et du coup, va écouter un peu Étienne Klein. Et du coup... Va te prendre dans la gueule le fait que. Attends, mais le temps n'est pas partout pareil. Comment, qu'est-ce que quoi Qu'est-ce que suivant, comment on va Tu sais, oh là là, là Selon comment on est tourné, ça change tout. Non, mais voilà. Et là, tu commences à te mettre un pied dans un truc qui est encore plus. Encore plus beau que la rencontre du troisième type, quoi. Exactement. Tu sais que. Enfin, là, c'est ce qu'on appelle la phase de désenchantement. Et puis de réenchantement. Et de réenchantement, oui. Moi, j'ai l'habitude de dire que le, le, la, la grosse différence, c'est que quand on est dans la pensée euh, complotiste, les trucs mmh. qu'on qu croit sont dignes de l'imaginaire humain. Mais quand tu mmh. vas euh, tâter de la physique quantique ou euh, ouais. des trucs comme ça, tu es sur de l'inimaginable. C'est pas possible. C'est voilà. juste dit de la nature, voilà. ouais. Donc, euh, donc la nature, elle aura toujours quelques années d'avance sur nous et puis bah, il faut qu'on l'accepte, et puis voilà quoi. Donc euh, avec toute son adaptation, son machin, son truc, elle nous devancera toujours. Donc, euh, c est, c est... Et si on ramène un tout petit peu d'humilité là-dedans, ça aussi c'est un programme, hein. ça aussi ça peut être un effort. Ouais, T es très je sensible trouve. à ça, l'humilité, je, je, je le sens. C est, c est... C est, euh... je... Ouais, j'essaye. J'essaye. Et je sais qu'en essayant, parfois, je passe pour un mec qui Oui, euh... Oui, ouais, ouais. Y Parce y a que du coup, c'est un truc que j'ai du mal à accepter quand je, quand je sens qu'il en manque en face. Donc, dans mes jugements un peu perso et quand je peux parler un peu de manière perso et jamais en privé, machin et tout, mais quand je, je sais que je peux passer pour le mec qui... qui euh... Mais, mais regarde-toi, toi, avant de parler des autres et... et et je, je sais pas, en fait ce que je... quand je parle des autres je parle juste d'un truc qui me manque trop et que, que, que enfin bon bref je sais pas pourquoi je parle là dedans mais non mais c'est intéressant, <rire> ouais. intéressant il y a un lien très je fort entre humilité peu. et scepticisme hein. tu sais euh, on, on est on est très vite ouais. vu comme orgueilleux etc parce que la prétention c'est quand même d'apprendre à mieux penser euh, en tout cas à penser oui. moins mal hmm. ben, c'est ça quoi enfin et et vu que ça représente des efforts à faire je trouve quand même parce que enfin, parce que, des efforts à faire, plus tu les fais, moins, moins c'est des efforts. Mais, mais quand même, quoi, à, à remettre en question les choses, se remettre en question, euh, voilà. Donc, vu que ça demande des efforts que tu essayes de faire personnellement, quand tu sens que ces efforts-là ne sont même pas faits en face et qu'il y a une posture quand même de euh, je te dis des choses qui sont telles qu'elles sont, y a un truc qui, qui devient très dur à accepter. D'où le moment où tu essaies toi-même, à ce moment-là, de redoubler de bienveillance. Et de. Oh là là. Oui, c'est très compliqué. Mais du coup, j'y suis. Oui, oui, si, j'y suis très sensible, je pense. J'essaye. Voilà. Je sais pas si c'est très clair. C'est très, très clair et je suis, euh, je suis ah, assez bon. fasciné de, <rire> de, de te découvrir euh, un, peu plus, euh, un peu plus profondément. Il euh, y a toujours une question que j'aime bien penser c'est euh, comment tu gères euh, tonton Hubert on est à Noël, mmh. <rire> on est à table en famille, on est plus de quatre, vrai, ouais, ouais, ouais, et ouais. tonton Hubert a convaincu ton gamin de se mettre à l'homéopathie. Oula, là. là là Attention, le mec qui essaie de convaincre mon gamin, oulala là là. <rire> Non non mais... Qu'est-ce que, que tu fais tu... Euh, Comment tu gères je je ce genre je... de situation euh, Je... Ah. C'est con mais... C'est un peu plus ou moins déjà une situation que, j ai, j ai, j ai, que je connais un petit peu déjà. C'est-à-dire que je ne vais, vais, vais pas y aller frontalement avec Tonton Hubert. Parce que ce parce que, parce que, que je disais tout à l'heure, à moins que ce soit un sujet où, où je me semble de tenir le crachoir et d'approfondir suffisamment pour, pour, ré, pour résister en face, pour tenir les choses. Euh... Je, je, je, je, je, je laisse un peu dire, Tonton Hubert, en plus, c'est Noël, c'est machin, on a picolé, c voilà, etc. Par contre, mon gamin, je le chope et je lui fais écoute. Comme j'essaye de toujours faire, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des gens qui vont penser que, euh, bah, que les choses ne sont pas comme ce que tu penses, toi. Comme ou ce que nous, on peut te dire ou ce que tu partages de nous ou de machin, etc. Toi, pense ce que tu veux. Euh, c est, c est, c est, on essaye de... enfin j'essaierai de, de, de... ouais c'est déjà un peu ce que j'essaye de faire quoi c'est... Euh... Dieu, Dieu, ben Dieu, Dieu... C est, c est... faisant ce que tu veux quoi. Tu me demandes moi, moi je suis athée. Je... Voilà... Euh... Voilà ce que moi je pense. Voilà ce que je... pourquoi je le pense. Voilà, et toi euh, bon, j'essaye d'entretenir la, la, la, la conscience en face, quoi. De, voilà, et j'essaye surtout, surtout si c'est un enfant, et alors si c'est le bien, bon, voilà, mais de ne de, de pas être à charge, de ne pas, de pas charger l'autre, de ne pas dire, non, il écoute pas, c'est un con. Enfin, <rire> tu vois, je, je, je, on en revient à la bienveillance, quoi. J'essaye aussi à travers... Les positions que je peux avoir et tout, d'entretenir, d'inculter ça, de. Ouais. Ça aussi, c'est compliqué. Parce que tonton Hubert, tu as quand même envie de lui en coller une au moment où il est en train de dire Mais tiens, prends et ton. On est tous pareils. Mais voilà. Donc. Euh... Ouais, putain, que c'est difficile. Pardon pour les gros bouts. Mais. Euh... Ouais, ouais, ouais, ouais. ouais. c'est... Voilà comment j'essaierai de... de me comporter face aux gamins, quoi. Mais est-ce que tu as un. Est-ce que tu as, malgré tout, un vœu intime par rapport à, à l'humanité, hein. enfin, on va sortir les grands thèmes, sur mmh. le, le fait qu'il y ait moins de croyances, plus de scepticisme, est -ce que, ou est-ce que tu penses que les deux doivent coexister ou tu vois, il y a toutes sortes de... J'aimerais, j'aimerais ai, que... Et que... en même temps qui je suis, quoi, enfin, tu vois, pour moi, euh, voilà, oui, j'ai juste ma petite... Ce que j'aimerais moi, personnellement, bah, j'aimerais parce que, parce que, parce que, parce que j'aurais plus tendance à être, à être comme ça, moi. coups bah j'aimerais un peu plus que les gens. Je me dis que si on était tous un peu plus comme ça, pas comme moi, avec tous les gros défauts que je peux avoir aussi, mais sur des sujets comme celui-ci et tout, voilà ce qui me semblerait que... Enfin, je me dis que si tout le monde était un peu plus... Bah... Comme ça, ça tournerait peut-être un peu moins mal. Ouais, je le pense mais, mais, mais je, je te réponds parce que tu me poses la question, j'irai jamais... Euh... Tu vois, c'est toujours pareil, la légitimité, par, la légitimité par rapport à tout ça, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, juste parce que tu me poses la question, je me justifie déjà de, de, de ma réponse, mais... Du, du coup, est-ce que, est que, est que l'humanité va s'en sortir, tout ça je, Oui, profondément, je pense que oui. C'est, je veux dire... Donc t'es quand même optimiste. Ça, ça, ça, ça, machin, J'essaye, j'essaye. Il y a des jours, je n'y arrive pas. Il y a des jours, je me dis, on va dans le mur, putain. Mais, mais, mais, mais, mais comme, comme tout le monde, je pense, quoi, tu vois. Mais bon, je peux dire, je peux dire, il, il, il y a quand même encore des choses à, à sauver qui valent le coup, qui, tu vois. Enfin, il y a encore des jolies choses au milieu de tout ça. Le seul truc, c'est qu'elles font peut-être moins de bruit, plus ça va et plus le bruit que font les choses, bah, c'est peut-être de moins en moins les belles choses qui font plus de bruit que les choses qui sont chiantes. Ah, c'est intéressant, cette okay. bruit. Bah, Oui, parce qu'aujourd'hui, enfin, euh, je veux dire, enfin, ce qui est devenu les sources d'infos de la plus grosse majorité des gens, c'est principalement Internet et pas trop mal la téloche encore, qui essaie de, de tenir un truc. Mais aujourd'hui, Vu que la, la... d'où l'importance de d'organiser de, de, de, de, de... sa tronche quand on cherche quelque chose d'où votre nécessité je trouve mais, mais, mais aujourd'hui qu'est-ce tu veux qu'est-ce tu veux quand tu t'as pas les connaissances putain t es, t es, et tu, donc pour moi c'est vraiment l'équivalent du bruit du bruit t'entends plus rien du coup quoi il y a trop de bruit Pfff. Comment t'isoles les fréquences là-dedans, quoi? Enfin, tu vois, si on s'en sort plus, je trouve que Internet, c'est devenu un truc où tu. Voilà. Oh Il là. faut juste espérer que tu suffisamment de, de, de gens qui, qui peuvent composé, comp compenser ton, tes travers, quoi, autour de toi, qui peuvent te permettre de, de, de découvrir des choses que tu n'aurais pas découvert si tu n'étais pas avec ces gens-là. Enfin, voilà. Des... Bon, ben bah, voilà, quoi. C est, c est... Mais je. Tant qu'il y aura ces belles choses, je me dirais ça vaut le coup de rester optimiste quand même quoi. Enfin, je... il y en a pour qui c'est trop tard. Ça ne ramènera pas. C est, c est, c est... Allez. Bon, il y a toujours des, des surprises, mais il y en a effectivement. Il y a toujours, que... voilà, il y a toujours des surprises. Voilà. Ne, disons, ne, ne disons jamais, jamais. Mais. mais... Quand tu vois un gamin aujourd'hui, tu te dis que le gamin d'aujourd'hui, c'est le même gamin qu'il y a 50, 100 ans, 100, 150 ans. Donc, si on arrive un peu à mettre un peu, cliner un peu tout ce merdier ambiant et tout, le point de départ reste le même. Nous, il y a un moment donné, ça a commencé à chier quelque part <rire> sur notre parcours à nous actuel. Là. Euh... Mais je me dis, c'est pas exclu que dans une, deux, trois générations, euh, on retourne vers du mieux. Tu vois Tant que des belles choses existent encore dans, au milieu de ce merdier, c est, c est, c est, les choses peuvent encore tourner. Peuvent... Alors pour nous, concrètement, pour toi, pour moi, je sais pas. Euh, Est-ce que les choses iront mieux de notre vivant euh, <rire> sub significativement dans le monde autour de nous Je sais pas. On a, on a quelques je, raisons voilà. de s'inquiéter sur deux, trois sujets, mais... Euh, bon, voilà, voilà. c'est je... Bon. Après... Euh... La planète en tant que telle, je me fais pas de soucis pour elle. L'espèce humaine, bah ça... Est... On est une espèce comme une autre hein, sur la Terre. Euh, voilà, on a eu notre début. On... Bon. bon. Je, je, je, pas de... je... En prenant deux secondes un peu de recul, je me dis est-ce qu'il y a vraiment des grosses raisons d'être pessimiste Je me dis... Non, peut-être pas. Par contre, par contre, essayons, avec les belles choses, de faire un maximum de bruit. Ouais. Et si chacun essaye de faire ça humblement, avec, en essayant de, de maintenir cette... C est, c est, on en parle depuis tout à l'heure et là je perds le terme, cette bienveillance, bah, peut-être qu'on s'en sortira à un moment voilà, c'est ce que j'essaie de faire quand je fais mes spectacles, voilà, tout ça. Je... Voilà, c'est ce que j'essaie de faire en ne prenant pas la parole sur un truc que je ne vais pas maîtriser plus de trois minutes, quoi. Enfin, tu vois, euh... donc, je, je, je... voilà, j'essaie de tenir ma place un peu intelligemment. C'est ce que moi, je considère être enfin, intelligemment. Je sais que je n'y arrive pas tout le temps, mais j'essaie. Voilà. Ouais. Je me dis, si, si je ne si je suis pas le seul, et je sais que je suis pas le seul. Je connais des gens autour de moi qui qui qui, qui, qui sont aussi là-dedans. Enfin, c'est pas des choses dont tu parles comme ça, si tu veux, mais mais de. Enfin, que tu sens quand même être des gens bienveillants continuent d'exister. Des gens qui voilà. Ben, je me dis bon, allez, Ten tenons quoi. Voilà. Tu je... Mais mais mais le, mais mais le mythe de la star imbue, hein, ça c'est vraiment le bordel. Ça... Hein. <rire> <rire> Comment je vais faire, moi, maintenant euh, Désolé. Euh, donc, je suis très, très sensible à ton discours parce que c'est des, des, des combats qui sont un peu les miens aussi. Enfin, J'essaye euh, dans la limite de mes possibilités. C'est pas toujours euh, évident. Non, non, mais que... c'est... C'est je... Ouais, ouais, je... Enfin, aussi parce que, parce que à travers ton discours et ton contenu et ce que tu proposes, et tout. Pardon, excuse-moi. C'est aussi parce que... Je pense que je me retrouve un peu, aussi. qui fait que... Que je suis très honoré que tu me proposes d'être là ce soir. Tu ben vois Non, mais si, des je le dis honneurs, vraiment. Ben ouais, ben bon, voilà. C'est vraiment moi qui suis honoré, tu sais. Et je vais, je vais bon, euh, on va tout doucement aller vers la fin parce que bon. les gens, dès qu'ils voient qu'il y a une heure de vidéo, ils sont. Eh ben oui, oui, YouTube, YouTube, YouTube. <rire> voilà. Donc je vais, je, vais, je vais revenir à un truc plus, plus funky. Euh... Enfin, quoique le reste était tout à fait... Euh, Il euh, n'y a pas de souci. Euh, mais euh, mais j'aime bien me marrer aussi. Euh, C'est quoi le dernier truc euh, totalement barge que tu t'es rendu compte que c'était de, de la merde et en fait tu y croyais Ça peut être du peu naze. Hein. Euh, ouais. Pff, ça, le dernier truc. T'as le temps, hein, je peux faire des cuts. Hein. Ouais, c'était les ça, ninjas. <rire> merci. Tu vois je veux dire que les ninjas... N'ont jamais existé je bon bah voilà, c'est ça le dernier truc du coup. Ah non, non mais tu dois en sortir un autre parce que celui-là je l'ai déjà fait dans une autre vidéo. Euh, bah putain je l'ai pas vu celle-là tu vois, merde. Euh... C'est compliqué les ninjas, il faut aller voir, euh, je crois que c'est Nota Bene qui a bah, fait, fait coup, une vidéo là-dessus. Bah, bah du les coup j'irai c'est compliqué. Très bien. Putain le dernier truc où je me suis dit merde. C'est pas ce que je croyais, c'est pas comme ça, c'est pas que ça, ça existait pas. Putain, oh là là. Je crois, tu pourras peut-être couper, mais je crois que je vais demander à ma femme. Je crois qu'elle saura mieux me dire ce que moi je. je... Christelle l'a bien vu, hein, elle, elle peut tout à fait expliquer ça. Il me pose une question, j'arrive pas à répondre. C'est quel est le dernier truc auquel je croyais et je me suis aperçu que c'était pas vrai. Enfin, tu vois, genre, euh, genre l'homéopathie ou un truc comme ça. Mais... L'amour. <rire> <rire> non, peut-être la pleine lune. L'effet de la pleine lune. Ah tiens, raconte. Ouais. non mais. mais t t as... croire ça encore Ah bah non, mais tu vois, ça l'apprend encore. Que, <rire> que, que je suis passé par la phase où il euh, y a un moment où je me disais ah, peut-être que ça joue un peu quand même, quoi. Mais, non, mais sur le discours un peu con. de, de On est composé euh, d'eau, machin et tout. Hein. Ouais. Ah, parce qu'en plus, tu as associé euh, l'effet de la pleine lune à, à une plus forte Sur le comportement, euh, de... on va reprendre, on va faire genre, je réponds euh, à la question. Écoute, je crois qu'après réflexion, le... un des derniers trucs... <rire> un des derniers trucs auxquels, auxquels, euh, pu... dont j'ai pu revenir un peu, mais ça remonte quand même à un moment hein, déjà, mais... Euh, de mémoire, un des derniers trucs. Je pense que c'est peut-être un truc du genre. Pardon. Le pouvoir de la lune sur l'eau et, et donc aussi sur nous, qui sommes composés euh, principalement d'eau, tout ça. Euh, Qu'il y avait une plus forte, un plus fort taux de natalité, tout ça, machin, euh, les jours pleins de pleine lune. Euh. Mais c'est toujours pareil, quoi. Quand tu as, as des infirmières, des sages-femmes qui, qui te disent Non, mais si, moi j'y bosse, je, je te le dis. Tu te dis, bah ouais, ok, meuf, elle y bosse, moi j'y bosse pas, elle doit avoir raison, quoi. ouais. Les chiffres disent que non. Ah, bon, bah du coup, j'ai peut-être écouté les chiffres. Non, et puis après, effectivement, c'est c'est encore en temps, sur une de vos vidéos à la con, là, je me suis dit, quoi La lune n'a pas de. Boh wow. <rire> Voilà, c'est peut-être de... Celle sur, euh, chez Hygiène Mentale, celle-là, ou. C'est pour ça que j'ai un peu généralisé en disant une de vos vidéos, parce que je n'ai je, je, je, pas de dire que c'est peut-être hygiène mentale. Je... Ouais. Non, c est, c est, ça doit être hygiène mentale, mais je, je, je, je, je, je crois. On va dire oui, de toute façon. Allez, on va dire que c'est hygiène mentale. Que, Vu que je cautionne le contenu, je... voilà, on y va. Eh ben Aurélien, quelle conversation Je ne m'attendais pas à ce que... Alors, j'aurais pas réussi à te faire hausser la voix, mais je suis bien content, au contraire, <rire> qu'on ait chuchoté des choses... Euh... <rire> J'ai envie de dire philosophique, même si ça hérissera les poils de certains. Euh, des... alors, alors, si ça peut... J'ai jamais fait de philo de ma vie. Voilà. J'ai fait un BEP électrotechnique. Autant dire, je n'ai pas eu de philo. Oh, c est, c est... Et c'est un de mes grands regrets. Alors, tous ceux qui en ont fait ils me disent, oula, là, de là à dire que c'est un regret. Et non, tu sais pas ce que c'est, mais je... Je... aujourd'hui, avec leur huge... Je peux dire, ah, ça, aurait été, ça aurait été bien, un peu de philo, quand même. On, on parle de philo des sciences ou de philo en général je, je, En général, puis des sciences, moi, un mec comme Étienne Klein, je, je, bois, <rire> je bois, je bois, je bois, voilà. Mais même la philo tout court, euh, je veux dire, euh, je, ça, ça, ça m'intéresse, vraiment. Je ne saurais pas dire si... si voilà, mais, euh... Tu connais la chaîne de Monsieur Phi Monsieur Phil, bien sûr, ouais. Mais c'est euh, permettre de placer mais... des petites recommandations, tu vois, tout. Mais, mais non, mais, mais t'as raison, t'as raison, tout à fait. Mais cette ça, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je, mais je, me, je mais voilà, une fois de plus, un sujet où je me considère comme un peu ignorant. Oui, si. J'allais dire peut-être pas ignorant, mais en fait, si. En fait. Du coup, je, je, je ne fais qu'écouter. N'est-on pas finalement Donc, éternellement euh, ignorant? Bien <rire> sûr. Et bah écoute, et, et, et quelque part, et quelque part, tant mieux, j'ai envie de dire. Bah ouais. Parce oui. que, parce que de savoir qu'il reste des choses à apprendre, même sur un sujet qu'on pense bien connaître. Putain. Oh là là. Ouais. Y a rien de pire parce que, que, que s'arrêter. C'est clair. Moi, ouais, c'est ce que je dis quand je dirige un acteur. Je dis putain, ne, ne cherche pas à arrêter des choses. Tant qu'on travaille une scène, tant qu'on cherche, putain, c'est le meilleur moment. Moi, ouais, je, je dis je putain, tout ouais. ça avec la, la, la chimère de la réussite, tu vois. La réussite, c'est l'échec, en fait. C'est la fin. Bah oui, oui, oui c'est fini. Voilà. C'est triste. C'est super triste. C'est sur ouais. ces paroles extrêmement tristes que je vais devoir <rire> clôturer ce, cet excellent épisode. Je suis vraiment super content de t'avoir reçu sur ma chaîne, Aurélien. Écoute, vraiment tout le plaisir est pour moi, très sincèrement. Merci beaucoup. J ai, j ai, mes questions me semblent super nulles en fait. Euh, là, je les repasse, tu vois. Je... Mais on va on a quand même le, le truc un peu rhétorique. Euh, Est-ce que tu veux nous parler un peu de tes projets Comment on peut te voir, te rejoindre, euh, ben, euh... tu peux intéresser un peu les gens à ton activité ben, ben... <rire> Non, je joue, je joue euh, au théâtre. Euh, là, en ce moment, actuellement, jusqu'à la fin. De... Je sais pas quand sortir la vidéo, mais euh, jusqu'au la... jusqu 31 octobre. Donc, c'est la fin de la semaine. Ah, non, ça va être chaud là. Ça va être chaud. Euh, donc, enfin, je viens de mettre en scène un spectacle pour enfants qui s'appelle La sorcière au coeur de Pierre. Je suis aussi en train de mettre un spectacle qui s'appelle Dystopia, qui sortira au mois de décembre euh, sur la région lyonnaise. Euh, vous pourrez me voir sur scène le fin janvier dans le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Euh, voilà. Plus des spectacles qu'on reprend euh voilà, j'ai plusieurs spectacles, mais bon, en fait pour, être, pour avoir toutes mes actus, je vous invite à me suivre sur euh, Facebook, Twitter, sur Twitch aussi, si, si, si, si, si vous aimez aussi un peu le jeu vidéo, tout ah ça, oh, j'ai ma gamers. chaîne Twitch, euh, bah, euh, voilà, je suis sur Twitch, ça serait avec plaisir que, que vous rejoindrez la commu. Et je confirme, c'est très euh, bonne ambiance, c'est vraiment... c'est à la cool, quoi. Ouais. Mais voilà, et, euh, et du coup, le réseau social qui, que j'associe assez facilement à Twitch, c'est Discord. J'ai aussi un Discord, euh, que tout le, est, est, tout, tout le monde est bienvenu. Voilà, tout ça, c'est les endroits où je diffuse mes, mes actus, tout ça. Et, euh, et assez peu d'autres choses, finalement. Voilà. Eh ben, super. Euh, J'espère qu'on aura frustré tous les gens qui espéraient choper des infos sur Camelot ou je ne sais pas quoi. Euh, J'en ai pas plus que vous, quoi, sur, voilà sur le truc. Ça. <rire> moi, ça m'intéressait euh, plutôt de parler de toi. Et, euh, ouais, et, euh, et voilà, vraiment, merci Aurélien. C'est toi, euh, merci. C'est un plaisir, c'était une belle découverte. Je découvre, euh, je, à chaque fois que je te parle, je te découvre un peu plus et, et je suis vraiment content. J'espère qu'on va pouvoir trinquer euh, ensemble un, un de ces quatre. Ah, J'espère bien, ouais, quand même, quoi. Ouais et qu'il n'y ouais. aura pas trop de vidéos de comment ça terminera. Ce, ce, ce, là, non, pas de caméra. Pas de caméra. Coupez-moi ça. Et donc, euh, ben voilà, au prochain épisode de Mr. Who, Mrs. Who, ça dépend euh, quel type d'invité j'ai. Euh, D'ici là, comme je dis toujours, prenez bien soin de la méthode avec laquelle vous vous mettez des choses sous la casquette, s'il vous plaît.